Bonjour, merci de me rejoindre pour cette vidéo, merci pour vos abonnements, merci pour vos, vos messages, vos likes et surtout euh, votre, euh, votre accompagnement permanent à toujours être là euh, dans la bienveillance pour qu'on puisse ensemble continuer à réaliser ces tirages. Alors, comme vous le savez, on se retrouve pour un tirage particulier puisqu'on va faire euh, un tirage de compatibilité entre le bélier et le taureau. Alors, le bélier, euh, planète Mars, euh, le taureau, planète, planète Vénus. Hein. Euh, il y en a un, c'est l'élément feu, l'autre, c'est l'élément terre, bête à cornes, hein, les deux. Euh, alors, on sait que le bélier aime plutôt s'affirmer, c'est un signe qui, se, qui, qui est combatif, euh, il est tout le temps sur la défensive, et c'est quelqu'un, quelqu un, une personnalité en tout cas qui est, qui est douée de, de, de combativité et de courage, et qui aime relever les défis. Alors, euh, le taureau, lui, c'est plutôt quelqu'un sur qui, sur qui on va s'appuyer, sur... Euh, sur qui on va s'épauler, c'est plutôt une personne rassurante, équilibrée, euh, qui a les épaules, hein, pour, puisque le taureau a vraiment ses épaules, pour pouvoir porter euh, en lui, justement, euh, euh, toutes les, euh, euh, tout le poids de la vie, hein, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Donc le taureau, c'est plutôt euh, quelqu'un sur qui euh, ben, on peut compter en amitié, comme en amour, c'est un... C'est une grande qualité. Alors, le taureau aime aussi exploiter ses talents. C'est un, un signe créatif. Et il aime nourrir ses cinq sens. Hein. Donc, il aime être toujours à l'affût de tout ce qui l'entoure. Alors, On a tendance quand même à dire que le taureau est un signe pour se relaxer. On se détend avec le taureau. Allez, donc on y va la compatibilité. Alors, on va prendre d'abord l'oracle de la chance. On va voir avec l'oracle de la chance comment... On part de le postulat entre ces deux signes de, de terre, ces deux signes forts. En... Voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas, pas surprenant. Donc, on part sur quelque chose qui les oppose. Vous voyez, on, on, on est quand même sur quelque chose d'instinctif qui euh, a tendance à nous laisser euh, sur notre, euh, notre défensive. Pourquoi Parce que le bélier et le taureau, bien évidemment, euh, on est sur quelque chose qui va euh, être assez frontal. Hein. D'un côté, on a envie de s'affirmer. De l'autre côté, euh, on veut, euh, veut s'appuyer sur des, des, des, des constats, des choses solides. Donc là, on est vraiment sur un postulat où on est sur nos gardes. Euh, la compatibilité entre les deux est sur le garde. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant on va pouvoir déjà mettre en avant euh, ce côté angélique. Hein. C'est vrai que euh, les deux signes ont pour euh, point commun d'avoir ce, cette tolérance euh, dans la vie. C'est-à-dire que le taureau va pouvoir être tolérant et résister face aux obstacles. Et le bélier, euh, c'est quelqu'un de courageux, euh, de combatif. Donc, vous allez pouvoir trouver en vous euh, en vous deux, euh, ce point commun qui va pouvoir vous rassembler. Il faut vraiment miser là-dessus. C'est quelque chose qui va pouvoir vous, vous accompagner, vous aider et que vous allez pouvoir mettre en avant. Bon, à l'inverse, on va voir justement maintenant euh, sur, sur quoi il faut vraiment être vigilant. Ah, et bien un serpent. Donc, le vigilant, la vigilance, euh, elle va être plutôt dans la stratégie. C'est-à-dire que, Aujourd'hui, le serpent, on sait que ça représente quelque chose qui est plutôt euh, euh, hypnotique. Hein. On est, euh, on est atti attiré par cette, euh, cette ambiance un petit peu comme ça... Euh, euh, oui, un petit peu hypnotique, où on est un peu dans, la, dans le brouillard, où on, on a tendance à se laisser embobiner un petit peu. Et euh, le bélier, aujourd'hui, euh, on va l'associer à ça. C'est-à-dire que euh, le bélier, c'est quand même, attention, euh, on, on, on est combatif et on se défend, on aime s'affirmer, mais, mais, mais le bélier met aussi en avant de la stratégie. C'est-à-dire que c'est un, un, un signe qui, pour obtenir euh, gain de cause, va... Euh, euh, euh, requisitionner toute son énergie pour pouvoir justement faire preuve de stratégie pour euh, aboutir à, à, ses, à ses fins. Le taureau, euh, c'est aussi un signe qui d'une certaine façon va pouvoir aussi faire preuve de stratégie parce qu'il aime exploiter ses talents. Donc il aime exploiter ses talents, donc il va être euh, charmeur. Euh, c'est le Vénusien, c'est de la séduction, C'est, c'est... C'est bien entendu euh, des compromis, c'est euh, de l'élégance, c'est du charme. Euh, on, on, va, on, va, on va être un peu minot, on va, on va faire preuve de, de, de stratégie encore une fois. Donc c'est-à-dire que les deux signes vont pouvoir se rejoindre aussi sur ce plan-là, mais vont aussi être en dis dis dis dissonance hein, euh, sur ces, sur ces points-là. Donc, on, on va faire attention parce que euh, d'un côté, on en a un qui peut être stratège pour pouvoir obtenir gain de cause hein, euh, et, et, et relever les défis. Et de l'autre côté, on va en avoir un qui, encore une fois, va être euh, bah, un petit peu plus sur, sur le, la, euh, la composition, sur, sur, voilà, sur le charme hein, pour pouvoir réussir à obtenir... Euh, euh, ce qu'il veut. Donc, on, on, on reste quand même en parallèle sur une, une approche un peu différente. Hein. Enfin, un peu différente, en tout cas, qui peut faire une différence. Alors, en conclusion de ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu qu au niveau de la chance Qu'est-ce qu'il va pouvoir vous donner Oh, bah voilà, c'est super. Eh bien, écoutez, ce qui va pouvoir vous réunir, on l'a là. Donc, je vous la montre ici. Donc, s'il va pouvoir vous, vous, vous réunir, vous voyez, c'est le brin de Muguet. Donc, le brin de Muguet, c'est, euh, bah, évidemment, c'est la sensibilité. On en parlait, mais avant tout aussi, c'est la confiance. C'est la confiance, le Muguet. C'est la confiance, c'est euh, bien, sûr, bien sûr la sensibilité, parce que le bélier est un être aussi sensible. Hein. Le bélier est sensible à beaucoup de choses. Et, et, euh, et ça, va, ça va permettre justement d'unir euh, ces, deux, ces deux signes. Donc là euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir ces cartes de chance parce qu'on part sur un potentiel de chance, hein, c'est à dire qu'on n'a pas tous euh, ou toutes les mêmes chances au départ. Et là on va voir donc l'énergie, avec l'oracle de l'énergie de Sandra Antelor, ce qui va pouvoir euh, énergétiquement vous accompagner. Alors, vous voyez, j'ai des petits bracelets qui sont autour de, de, de l'écran. Donc, ce sont des petits bracelets. Bon, j'en ai quelques-uns, je les change régulièrement. On a des bracelets qui peuvent nous accompagner en fonction aussi de nos humeurs. Hein. Vous pouvez aller chercher aussi euh, sur le net, on trouve très facilement euh, la pierre qui est associée à votre signe. Alors, c'est intéressant parce qu'en fonction de votre signe, vous avez des affinités avec telle ou telle pierre. Faut pas hésiter à faire des petits mélanges et puis à assembler les pierres qui peuvent vous intéresser alors euh, ensuite on, on va donc compléter euh, comme je vous le disais avec l'oracle de la chance alors je les laisse tourner parce que on a euh, on va les remettre dans l'ordre où elles apparaissent hein. voilà et voyez on a la chance qui va venir compléter Enfin la chance, non, l'énergie pardon qui va venir compléter la chance. Tout l'inverse. Voilà. Merci. Merci. Donc, elles sont là. Donc on disait qu'au départ, le postulat, c'est bon, la famille heureuse. Donc, on. on, on, on on va réussir à se, à se retrouver parce qu'on va réussir à créer, vous voyez, malgré les distorsions de départ entre ces deux signes, le bélier et le taureau, ce sont quand même des signes qui aiment être entourés, qui ont des valeurs famille très fortes, un peu comme les cancers. Donc, ces signes-là vont pouvoir se retrouver aussi euh, au départ parce que euh, ce lien est très fort chez l'un et chez l'autre. Vous allez pouvoir aussi capitaliser là-dessus. Ensuite, euh, je vous disais, donc le, le, le côté à exploiter, ce qui peut vous réunir aussi, c'est votre besoin d'aventure, parce que le taureau, c'est aussi un signe de terre, c'est vrai, mais euh, le bélier peut aussi euh, être porteur, puisque le bélier étant un signe de feu, il tire à lui euh, l'énergie pour pouvoir sortir euh, ce signe de terre de son, de son enclos, de son sol, de son, en, de son emprisonnement virtuel, et l'emmener euh, comme ça euh, sur des sentiers complètement novateurs, partir à l'aventure, et ça, c'est quelque chose que le taureau aime bien faire. Donc, euh, euh, ça, c'est un, un point très très positif. Ce qui pourrait vous... vous... On en a parlé hein, tout à l'heure. Ce qui pourrait vous desservir un petit peu. Euh, ici, on a le premier chakra avec l'archange Michel. Alors, là, on a le, on a le, euh, le chakra euh, sacré euh, qui euh, va justement alors, être... Euh, celui où on va retrouver un petit peu les émotions, l'impulsion, la, la, la, la spontanéité qui est un peu as, euh, exacerbée à fleur de peau. Je vous en parlais tout à l'heure, de la stratégie d'un côté. Voilà, On reste dans quelque chose qui, qui, qui de toute façon, va faire appel à, vo à votre... Euh, votre grande créativité intérieure, mais à vos émotions. Donc, attention, attention, ne vous laissez pas emmener, euh, ni le bélier, ni le taureau, hein. ne vous laissez pas emmener sur ces sentiers-là où vous pourriez mettre à mal vos émotions pour des stratégies qui seraient pas forcément intéressantes pour vous. Alors, euh, très intéressant parce que je vous disais qu'est-ce qui va vous réunir et eh bien, écoutez, ce qui vous réunit finalement, ce sont aussi vos angoisses. Parce que le taureau reste un signe qui se préoccupe beaucoup des autres. Euh, le bélier aime contrôler. Donc, dans les deux cas, on, on, on, a, euh, on a une personnalité, enfin, euh, on a deux personnalités qui ont besoin d'être rassurés. ce sont des anxieux. Alors, euh, des anxieux, des angoissés, alors qu'on voit qu'à l'extérieur, tout va bien. Enfin, hein. euh, là, tout va bien. Je veux dire, à l'intérieur, tout va bien, mais à l'extérieur, ça ne va pas. C'est le contraire. Donc, l'extérieur, en fait, il y a la tempête, mais... Mais vous voyez comme cette femme-là, en fait, là, là ici, son anxiété n'est pas justifiée parce qu'elle est à l'abri. Hein Alors, euh, au niveau, euh, je vous fais, on a la, la, encore un petit peu de temps, je vous fais un, un, dernier, euh, un dernier tirage avant votre message euh, des petits oiseaux, euh, des petits animaux du, du pouvoir, des du, du... Ah, petits oracles, des animaux du pouvoir, pardon, excusez-moi. Euh, et je vais vous faire l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, c'est intéressant parce qu'on est sur un peu le côté narcisse et le côté égo. Alors, euh, donc l'oracle des miroirs, évidemment, reflète ce que l'on veut voir euh, dans, se réaliser. Donc, on va voir au niveau des, des attentes du bélier et des attentes du taureau, le point commun qu'on qu va ressortir dans l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui réunir ou à l'inverse euh, séparer euh, nos amis, sachant que l'un a besoin d'être nourri avec les cinq sens, hein, euh, comme le taureau. Donc, euh, on parlait de famille. Regardez, on a ici la naissance. Donc, ce qui peut nous réunir, c'est aussi le besoin de construire, hein, le, besoin, le besoin de construire, le besoin de se rassurer. Euh, alors, on a le monde, hein, je vous le remontre, mais on a. Dans l'ego, on a aussi l'ouverture, la rêverie, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, vous avez toujours besoin de vous sentir libre et de ne pas être emprisonné euh, dans, vos, dans vos vies, dans vos, dans, vos, dans vos décisions, dans votre quotidien. Et vous avez aussi, vous voyez, la porte sur le destin, c'est-à-dire que vous avez besoin de contrôler, encore une fois, votre destinée. Et ça, c'est bien. Euh, on a sorti la carte du compromis. Donc là, la carte du compromis, ça va être encore une fois dans cette situation qui est euh, celle qui, qui est à travailler entre la compatibilité entre le bélier et le taureau, ça va être de vous faire euh, confiance et de trouver entre vous des compromis pour avancer. Entre la stratégie et la séduction, il va falloir trouver un juste milieu. Et pour terminer, alors, pour nos amis bélier et taureaux, la compatibilité au niveau de l'ego sera, eh bien, à la part féminine, donc la femme. Donc la femme, c'est la liberté. C'est-à-dire que euh, on a euh, besoin toujours d'avoir cette, cette liberté, cette. Euh, alors, euh, si vous êtes une femme, bien entendu, c'est peut-être vous la femme taureau qui, bien souvent, avec votre, votre côté vénusien, euh, pouvait arrondir les angles. La femme bélier reste une femme de tout, de façon admirable parce que elle fonce. Euh, l'homme bélier également est un fonceur, bien entendu. Alors, l'homme taureau, c'est un séducteur, bien entendu. Donc, on a ce côté féminin euh, qui va pouvoir aussi euh, vous appuyer, vous aider euh, pour pouvoir euh, justement être dans la sérénité voyez de la relation. Euh, ne pas s'angoisser davantage, ne pas stresser parce que rien ne se passe à l'intérieur tout va bien, il faut que vous puissiez euh, euh, vous rassurer et, et vous faire confiance. Et j'ai envie de vous dire, ça va peut-être être, être le, le message de la fin de cette vidéo, entre la compatibilité entre le taureau et le bélier, c'est vraiment de se, de, de se faire confiance jusqu'au bout. Et euh, le petit message donc de l'oracle des animaux… Alors, l'oracle du pouvoir. On va les remettre à l'endroit. A... Ah pour nos amis, on va dire bélier et taureau. J'en ai deux, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit La belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc, je vous rappelle que j'avais déjà demandé en premier les béliers. Donc là, on est sur la belette. Et donc, le taureau, on a... L'animal, c'est le corbeau qui vous accompagnera pour la compatibilité. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au profit et au service des autres. Donc, on sait très bien que le taureau reste un signe qui donne beaucoup et qui est altruiste. Mais surtout, pensez aussi à prendre soin de vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite euh, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye